Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Carte Blanche, l'émission où je vous sers sur un plateau ce que je pense quand j'en ai envie. Et cette semaine on a un gros morceau à évoquer. Parce que, bon, il y a déjà eu un bout de revival très dernièrement avec le genre, mais les films de KPDP. on n'en a plus, on n'en a plus du tout en France. À une époque c'était une institution, même au cinéma américain. Vous regardez les années 50, vous regardez les années 40, les années 60, il y avait beaucoup de films de KPDP. Même en France, on en a eu quand même pas mal durant une bonne période 70-80 où on avait vraiment envie de ramener ça. Même les années 90 avec, disons, l'un des derniers grands films de KPDP français qui est le Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rapneau, et ben, depuis le genre semble être enterré. On fait des films en costume en France, on, on fait des beaux films, on va dire, très esthétisants, racontant les grandes époques des rois et des reines, mais des vrais films en costume, des vrais films de KPDP en costume, et il n'y en a plus. Donc oui, début d'année en France, on en a eu un. Je, je n'ai même pas envie d'appeler ça un film de KPDP, j'ai envie d'appeler ça un truc de KPDP au vu du, du concept. Je pense que vous voyez très bien de quoi je veux parler euh, si vous connaissez la Vendée, si vous connaissez le Puy du Fou. Mais cet exemple était assez bancal. Mais il montrait en tout cas un intérêt ou en tout cas une envie de la part du cinéma français tout de même de remettre sur le devant de la scène le genre du KPDP. Et donc cette semaine on a un gros morceau. On a clairement un gros morceau qui va être divisé donc, en deux parties puisque la deuxième partie sortira fin décembre euh, en duel contre Aquaman. Euh, je pense que le duel sera vite gagné par D'Artagnan et ses mousquetaires parce que je ne vois pas vraiment ce qu'Aquaman aura à proposer. Mais en tout cas, cette semaine, donc, on a un sacré morceau. Un sacré morceau adapté d'un énorme roman de la littérature française, une institution presque. Une telle institution qu'elle a été portée il y a quelques années par un Anglais dans le cinéma américain de manière très hasardeuse. J'ai d'ailleurs très envie de me le remater. Au moment où je tourne cette vidéo, je me le suis pas encore rematé, mais je pense qu'avant la sortie du film de, de Martin Bourboulon, je vais remater ce chef-d'œuvre de Paul W.S. Anderson. Parce que je suis en train de lire en ce moment « Les Trois Mousquetaires » d'Alexandre Dumas Père. Et du coup, je me suis dit « Allez, il faut quand même que je vois, parce qu'on n'arrête pas de faire la blague comme quoi euh, euh, Alexandre Dumas Père s'est retourné dans sa tombe lorsque euh, Paul W. Anderson a adapté « Les Trois Mousquetaires ». J'ai quand même envie de voir, euh, par rapport au bouquin en tout cas, pour refaire bien la comparaison, quelles sont les, les, les, les prises de position, d'allons appeler ça sobrement, ou en tout cas les parties pré artistiques, que euh, Paul W. Sanderson a fait, qui peuvent être considérées comme des pieds de nez à Alexandre Dumas-Père. Mais en tout cas, donc voilà, on a ce gros morceau cette semaine qui sort, ce gros morceau qui semble être une promesse, une promesse qui peut potentiellement dire à certains auteurs ce genre n'est pas mort, et il peut être remis au goût du jour, et du coup, ça m'intrigue. Ça m'intrigue réellement parce que, certes, le cinéma français propose de très belles choses, parfois c'est très réussi, parfois on a envie de faire des choses plus classiques, parfois c'est très hasardeux, parfois c'est vraiment intéressant. Mais en tout cas ce film réellement peut être une promesse, une promesse que le cinéma français va renouer avec un côté populaire, mais vraiment dans le sens noble, un côté populaire qui rassemble et qui donne envie aux gens de « se passionner » pour ce genre. Parce que ce genre est génial ce genre est génial, il propose des films qui sont dynamiques, punchy, qui ont des bonnes répliques, qui ont des bons moments de tension, de l'amour, tout ce que vous voulez. Donc je ne demande qu'à ce que ce film soit bon. Je croise les doigts, hein, parce que là, le film, donc du coup, je ne l'ai pas encore vu. Je croise les doigts pour qu'il soit encore bon. Parce que si ce film est bon, ça peut être une très belle chose pour le cinéma français. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous attendez Les Trois Mousquetaires Parce que réellement, je pense qu'il n'est pas tant que ça attendu, mais qu'il peut créer la surprise. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et d'ici là, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission, si j'ai envie d'en parler, et eh bien j'en parle.